bienvenue sur bienvenue sur ma chaîne youtube au cours de cette vidéo nous parlerons de prennent un logiciel une plateforme qui vous permet d'avoir un financement agréable chaque mois et à que vivre avec un salaire agréable et vivre avec un budget à investir sur un domaine d'où vous savez que ça peut vous donner ce, ce, ce plateforme vous permettrait d'avoir des collaborations avec certaines personnes d'où vous pouvez gagner investissement d'argent et être entrepreneur demain commençant de zéro pour arriver à z nous pouvons commencer de zéro pour atteindre 100. Comment le faire? De suivre cette vidéo et de regarder jusqu'à la fin pour pouvoir avoir une certitude de pouvoir créer votre applications vendre des choses en ligne, travailler en ligne, avoir une situation géographique à partir des jetons que vous investirez grâce à, ce, à, à cette plateforme. Cette plateforme est une, est une plateforme qui vous permet de euh, s'éteindre. Qui vous permet euh, ça veut dire c'est un milieu commercial qui a toujours des nouvelles opportunités qui vous permet d'avoir un salaire agréable et investissable qui vous permet d'avoir des articles et des connaissances déjà opportunisé je sais bien que de nombreuses personnes le connaissent déjà réunir à moi je préfère vous expliquer un peu de détails comment le faire et pour préserver un revenu grâce à ce concept et alors euh, au cours de cette vidéo nous manquons tous des affaires agréables Comment le faire et avoir une opportunité C'est un thème utilisé par le commerce en ligne et qui se traduit par l'expression de demande. C'est un modèle économique qui consiste à faire des éprimes et désigner des modèles expérimentables. Comment le faire et avoir des illustrations à demander appropriées D'avoir des prêts et milieux solutions pour se démarquer et proposer des articles originaux, sont issus de vos créations personnelles. C'est une application, une plateforme, qui vous permet d'avoir un financement comment faire un print on demande n'importe quelle personne ne peut le faire dès que commencer à zéro et arriver à avoir une connaissance particulière que nombre de personnes choisissez un bon un bon prestataire qui vous permet d'avoir un nombre de vues un nombre de livraisons agréables Choisissez une bonne illustration comme avoir des personnes qui ont des printifiés d'avoir des t-shirts d'avoir pour dire je n'ai pas de salaire je veux commencer de zéro pour pouvoir avoir de l'argent demain Comment le faire C'est que je commence de 0 pour arriver à 10. Pour commencer de 0 pour arriver à 10, il faut commencer par 5. Ça veut dire commencer de 1 pour arriver à 5, il faut faire un calcul mental. Ça veut dire avoir un WordPress. Avoir, ça veut dire, pour ton coup, moment, il faut avoir une possibilité de personnalisation de, de personnalisation qui vous êtes débutant. Travailler avec des shopping, des WordPress, d'avoir des plateformes, de cours shopping ça veut dire que découvrir plusieurs plateformes pour avoir des adaptations pour avoir une authentification adopter un design authentique pour puis que vous devez trouver des désirs même si vous n'avez pas le sens et d'imagination d'autres solutions ne présente à, de se présenter à vous vous pouvez avoir des collaborations pour faire pour faire une prestation pour faire une publicité pour faire euh, une collaboration avec des agences, tout dépend de vous et comment avoir de l'agent grâce à mon téléphone et à grâce à mon ordinateur des mockups pour présenter vos créations, des dernières étapes de création mockups. Il s'agit des maquettes qui vous permettent d'afficher des désignes sur votre produits. Ça veut dire vous faites un mockup, un mockup comme on dit souvent mockup language qui vous permet de faire un terme d'illustration sur votre article et créer des mêmes illustrations. Ça veut dire chaque vidéo et chaque que vous devez faire ou photo ou euh, euh, diaporama ou ce que vous voulez faire pour présenter vos vos euh, produits pour avoir une certitude de création quels sont les styles de produits utilisés par Pod c'est demander d'abord une question tout concept tout comme sont possibles et un va mais il existe une multitude de produits imprimés, à savoir des photos de cheaters, des de mooks, des de gobelets et des tocs. Et si, si à vous, vous avez la possibilité de faire différent, d'imprimer peut-être des chaussures ou des accessoires comme les scape boy ou les protections et coquettes de téléphone. Bref, il est possible de créer des potes sur tous les attiques dont nous, avons, nous nous servons tous les jours. Ça veut dire vous n'avez pas besoin d'avoir un grand investissement pour pouvoir faire ce commerce et à investir et avoir des épargnements énormes pour pouvoir vivre avec toutes vos familles. Quels sont les avantages et les inconvénients du prêt en demande Nous avons des avantages majeurs et flux générés. Par vos fournisseurs ou... En effet, certaines plateformes disposent des millions d'utilisateurs qui peuvent être considérés comme étant des prospecteurs qui pourront vous acheter vos produits. Ce système vous permet aussi de créer vos propres marques à, à moins de coût, car vous n'avez vous n'aurez pas investi une grosse somme. Faire du prêt on demande vous permet également de commercialiser rapidement à vos produits. Mais... C'était un gros shopping pour vous d'investir sur ce qu'il suffit juste de demander, de commander pour le faire imprimer. Toutefois, il présente quelques inconvénients. En effet, le print à demande, on ne vous fait profiter d'un revenu conséquent. Par exemple, il vous sera réversé que 3 euros pour la vente d'un article. Pour dire, c'est l'inconvénient de ça. Vous aurez quoi héros pour un article que vous aurez vendu, ça veut dire vous imprimez des photos et vous vendez et vous savez quoi héros par article que vous faites et euh, puisque vous pouvez vous aider à une panne d'inspiration, quelquefois que ce vous obligera euh, obligera à euh, recourir obliger les services d'un graphiste, comme ce dernier doit être rémunéré et réussir à augmenter vos charges de progression. Le pot d'internetique activité sur vous, vous pouvez démarquer et des origines et créativité d'optimiser vos ventes. Vous pouvez le recouvrir sur la plateforme Facebook. Vous pouvez vous payer, vous gagner de l'argent avec Facebook. Vous pouvez gagner de l'argent avec Payback. Vous pouvez gagner de l'argent avec Biomobile. Vous pouvez gagner de l'argent avec Weebony. piton Develop. Vous. Vous pouvez épargner de l'argent complément avec des idées plus performantes. Vous pouvez faire des cours en ligne avec le bio web application sur le JavaScript. Tout euh, dépend de vous comment avoir des articles similaires. Vous êtes bien et vous faites une création et vous gagnez énormément d'argent en travaillant et des idées qui arrivent seules. Plus que vous avez des financements agréables, vous pouvez retoucher un salaire énorme. Et des cinq façons de gagner de l'argent sont plus optimisées sur les cinq façons d'avoir de gagner de l'argent. Les cinq façons de gagner de l'argent, vous pouvez le rencontrer et le partager sur Facebook. C'est euh, avoir des applis. Création, vous pouvez faire peut-être un programme d'application, euh, créer une application euh, et le mettre en ligne. Pour avoir un, une commercialisation respect mais si vous voulez vous voulez être entrepreneuriat vous voulez faire la social media ou faire le web marketing comme nous allons sur le web marketing qui est facile à faire vous voyez bien le web marketing qui est plus facile à faire et c'est les astuces pour pouvoir le gagner le web marketing est une est une plateforme qui vous permet d'avoir des techniques pour identifier vos points de client, les douleurs du client, si ce que vous mettez en ligne est accepté par la population, si vous avez des j'aime, des si vous créez un bureau personnel en, en quatre plateformes. Merci de regarder cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, je vous attends et regardez plusieurs de mes vidéos et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer pour être entrepreneur demain et gagner de l'argent grâce à son ordi ou son téléphone là au réseau sociaux. grâce à juste à une connexion, connexion des méga vous pouvez avoir des budgets et vivre de cela avec vos familles, merci.